Monsieur, monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste des de, de questions internationales, merci beaucoup de vouloir vous exprimer sur la euh, radio francophone iranienne. Monsieur Jules, vous comment canalisez-vous cette situation qui prévoit actuellement en Libye Il s'agit désormais en fait d'une anarchie euh, totale et d'une insécurité euh, totale. En fait, le, le gouvernement, le soi-disant gouvernement central n'a désormais presque aucune autorité sur le territoire du pays. Complètement. C'est-à-dire que euh, le pouvoir euh, est inexistant, le pays est plongé dans le chaos depuis, euh, depuis trois ans, et on a très bien vu que ceux qui se sont alliés avec l'Occident pour flinguer euh, le pouvoir euh, de la Damaïra sont aujourd'hui euh, qui en exil, qui en fuite, qui euh, euh, arrêtés par, par exemple les milices. Donc on comprend tout de suite gens-là, je, je le disais tantôt, ne vont jamais quelque part pour établir la paix. Ils ne vont jamais quelque part pour apporter le bonheur. Au contraire, ils installent le chaos et c'est ça qu'ils veulent refaire en Syrie. Donc, aujourd'hui, la Libye, c'est un champ de ruines. L'aéroport qui a été repris récemment par les ministres de Misrata euh, contre les, les ministres de Veitan, on voit ce qui se passe. des avions détruits, euh, euh, des entrepôts détruits. C'est le chaos. C'est le chaos. Il n'y a plus d'État en Syrie. Tout le monde se cache, euh, euh, les gens ne le sortent pas, on a peur de mourir. Il y a une peur, une psychose incroyable de Benghazi euh, euh, à Tripoli, en, en passant par le, le Faisan même au sud où c'est plus ou moins calme. C'est-à-dire que chacun, tout le monde est armé, tout le monde peut tuer qui il veut, etc. etc. C'est ça qu'on veut en Syrie, probablement. Ces gens-là sont essentiellement des gens qui sèment, je me répète, le chaos et la désolation partout où ils passent. Et je crois que des, des pays comme la Russie doivent dire non à ces gens-là, parce que trop, c'est trop. Et donc, euh, on peut dire aujourd'hui que... Mais M. Jules, Jules, la question qui oui. se pose est de savoir est-ce que des pays comme la Russie ont des moyens pour dire non à ces gens-là, M. Jules Écoutez, euh, si on passe par le droit, euh, la Russie a prouvé euh, depuis des années qu'elle euh, reste dans le droit international, le respect des dro du droit international, l'ONU, etc. Malheureusement, euh, ces gens euh, violent euh, les lois internationales. Et bien évidemment, comme ils sont nombreux, on va dire, euh, c'est-à-dire l'Occident, euh, s'ils si s'engagent effectivement à aller frapper euh, par exemple de, demain la Syrie, euh, que peut faire euh, euh, la Russie sur le plan militaire parce que ce n'est que de ça qu'il s'agit euh, Ce sera très difficile. Peut-être que la Russie, euh, euh, dans, dans ce, ce, ce combat-là, euh, euh, dira simplement que, bah, écoutez, si vous procédez de cette manière-là, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, nous aussi, on va peut-être prendre l'Ukraine. Par exemple, je dis un exemple comme ça, je ne crois pas que ce soit dans les dessins russes de vouloir prendre l'Ukraine, mais concrètement, euh, je crois que la Russie a des outils quand même, des outils euh, assez dissuasifs, il faut l'avouer, euh, notamment si ça commence, ils peuvent, ils peuvent faire débarquer euh, leur, leur, leur missile euh, euh, euh, sur Damas, c'est possible, tout est possible en tout cas, euh, je vous dis, dans, dans, dans l'extrême euh, dans lequel ces gens veulent s'engager, il euh, y a des possibilités. Il y a des possibilités. Euh, et rassurez-vous, euh, euh, les gens les plus discrets, euh, euh, ceux qui parlent le moins, euh, peuvent souvent plus que ceux qui passent leur temps à crier. Parce que ces gens-là, euh, ça m'étonnerait qu'ils soutiennent euh, ce genre de guerre là pendant longtemps. Et au contraire, c'est euh, c'est pousser euh, vers le chaos eux-mêmes c'est-à-dire chez eux, à gauche ou à droite, parce que demain, ils nous diront que, oui, finalement, c'est feu Mouammar Kadhafi ou encore le président Assad qui vont recruter chez eux des, des djihadistes, etc., des terroristes, pardon, plutôt. Et donc, voilà, il y a un véritable problème, mais je crois sincèrement que la Russie peut bloquer euh, cette tentative-là, simplement par la dissuasion. Mais bon vous dire aujourd'hui ce qu'ils peuvent réellement faire. Si ces gens vont au bout de leur logique meurtrière, je ne sais pas trop. C'est difficile de répondre à, à cette question-là. Monsieur Jules, une dernière, dernière question. Est-ce que la Libye est désormais, en fait, représente un danger, un risque On dit quoi à la situation qui prévaut en Libye plutôt pour les pays voisins, très particulièrement l'Égypte. Oui, forcément. forcément. Je crois que d'ailleurs. Euh, Certaines sources disent que euh, les Émirats euh, arabes unis euh, et l'aviation égyptienne ont bombardé les positions djihadistes en Libye. C'est possible. Euh, même comme ces pays démentent, euh, c'est un vrai danger. Un vrai danger. Mais le problème, euh, sincèrement, euh, je me dis que ces milices-là qui, qui ne vivent que de rapines, euh, resteront pour l'instant sur le territoire libyens, simplement pour contrôler le pétrole ou encore le gaz. Je crois que, bon, là pour l'instant c'est ça. Et comme ces gens luttent pour le pouvoir déjà sur place, bon, il est encore difficile qu'ils euh, puissent euh, exporter leur modèle en Égypte ou en Tunisie ou je ne sais pas où, mais euh, il y a de vrais risques pour les pays voisins. Vraiment de, de, de vrais risques. Et puis ça peut, ça peut vraiment dégénérer et, et, et créer un chaos... Euh, indescriptible dans, dans, dans la souris.